ou aucun européen. Je vous demande de faire vite l'investigation D'une part, et de plus avec des propositions Merci. Eh bien non. Les chefs de groupe de la grande majorité ici au Parlement européen, le PPE, les socialistes, les libéraux et ECR, ont décidé de ne pas joindre le geste à la parole et donc de ne pas mettre en place une commission d'enquête du Parlement européen sur la fraude et l'évasion fiscale. En lieu et place de quoi Ils ont préféré créer une commission spéciale. Quelle différence me direz-vous Tout simplement, les pouvoirs d'investigation. Seule une commission d'enquête peut avoir accès aux documents des États membres. Et ce sont évidemment eux qui se livrent à la concurrence et à ce qui facilite l'évasion fiscale des multinationales. Donc nous allons. Tenter de faire fonctionner cette commission spéciale et nous nous réservons le droit de demander que cette commission spéciale soit retransformée en commission d'enquête s'il s'avérait que les États membres sont décidément non coopératifs. Donc suivez-nous au Parlement européen, l'histoire n'est pas terminée.